Les avertis, euh, ça fait longtemps que tu es au Comme Naïb, dit nous avons toujours, les allaient, euh, dû à l'occupation de mes soucis, ils allaient toujours dans le marmot Parce que moi, je pense que nous sommes le l'Obaka. Dans la chaîne, nous avons les avertis dans YouTube, beaucoup de vidéos sont belles, même il y a Kala. Donc, puisque la parole, au en fait, ils a Kalaté, la parole, ils ont toujours... Euh, euh, nous avons besoin chaque fois de so ceux qui nous un C'est-à-dire, ce qui, 8 ans, il qui nous a ko, ko chen, message qui un message nous nous sommes là en train de travailler pour le Seigneur et bientôt là, nous continuer la deuxième partie de la so qui dernièrement, na sur euh, euh, l'histoire des 12 euh, apôtres. série pour deux. De, donc deux parties c'est-à-dire prochainement le vraiment donc bango sur euh, la terre et euh, puis ceux qui nous grâce aussi donc je demande à ce que le Seigneur puisse euh, nous conduire dans sa vérité par rapport à ex exhortation on a ça c'est que ça introduction je vais prier au nom de Yeshua, Seigneur notre Dieu nous te bénissons pour euh, le temps que tu veux réellement nous parler que tu vas tu vas passer avec nous nous te demandons que tu puisses nous, nous, nous, nous, nous donner ton esprit afin que nous puissions réellement aussi euh, euh, donner ce que toi tu nous as donné Seigneur que laisse que nos nos nos intelligences s'éteignent se que seul ton esprit puisse réellement parler à nous en tenant les choses aux aussi prié. amen voilà donc il y a une intrusion dans ça là par rapport à message je mbatanga la mon thème, ça fait quelques temps à la que tu te l'as vous euh, la délivrance euh, familiale. Euh, puisque, au fait, je pense qu'il y a des recherches, par euh, recherche, tout par, euh, par euh, demande. Il ah, y a des fois, même bah, bah, d'autres émissions, tout ça, là, par euh, demande, hein, frère, to, soeur, Moko à sengi, développer, et l'autre, quelconque. Et, souvent, tout ça, par demande. Mais, moi, moi, j'ai l'arrivée de Zambé, à personnellement, j'en ça un message. Et je vais dire pas comme ça, que c'est euh, que le Seigneur me euh, c'est-à-dire là de la délivrance familiale et dit, vous peut-être... Euh, par rapport à le message que nous prêchons souvent ici, dans le les avertis, mais je crois que Mzambé, après sa toujours mal au ou cadré par rapport à temps, ou bien par rapport à, y a, pour, euh, comment dire, euh Macambo euh, vivre les puisqu'on ne peut pas euh, se dire que nous sommes chrétiens ou bien nous sommes disciples de donc de Yeshua Ceux qui mal qu'on soit malheureux ou t'es pas été. Je vous dis souvent que la Bible c'est un travail extraordinaire, un travail fait euh, euh, comment dirais-je par des scientifiques. Plus n'est-ce pas ce qui s'est passé vraiment, réellement à Mozambique, à ça qui n'a pas et puis te continue na katia et tout ça. C'est-à-dire la, la Bible reste pour nous une source d'information. Y'a Macambunyan soualim à mais Bobos a n'angote que Jésus allo ba ki tango alingi atika bae kol nael bae que non je veux partir je ne vous laisserai pas seul je vous enverrai le Saint-Esprit pourquoi puisque à part la consolation le Saint-Esprit peut nous nous donner le Saint-Esprit a aussi comme rôle n'est-ce pas il y a ko y a qu'enseigner biso dans toute vérité Elikobanine Na ko tangelo ko moko kana katia Bible après l'esprit de Dieu maintenant va Oh, m'introduire dans la connaissance. L'Esprit de Dieu va, n'est-ce pas, me donner la signification exacte. C'est ainsi que ceux qui m'ont donné la Bible, mingi Osant la possibilité, osant la, euh, un avantage, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit puisse aussi euh, t'essouffler ses connaissances ou bien la connaissance par rapport à ce que tu recherches. C'est pourquoi tu verras que les gens qui font de la science, euh, de la théologie, bah, comme un carré, pourquoi mais le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec des messages pour couper sa vie dans le temps réel par rapport aux besoins de ceux-là qui sont devant nous. C'est pourquoi le message de délivrance familiale, il y a une introduction. Je me réfléchis sur ça aussi Tant au Nasa qu'au Zoua Donc, euh, inspiration Mais pourquoi faut, faut, Pourquoi je dois parler De cette euh, délivrance familiale Est-ce que qui Est-ce que ça, a besoin de pas délivrer C'est pourquoi je n'ai pas dit Délivrance personnelle Je dis délivrance familiale, pourquoi Il y a des familles qui nous appellent souvent euh, Je vais dire des familles africaines d'abord avec des problèmes ok ils sont liés par rapport il pacte qui est va mais ils ont à la quatrième génération pour évidemment tout seul, okay, zambé, zambé, bo bien bien euh, rien à voir au fait, avec des liens Oh, ma bah, famille, ma bah, kataki, tout ma bah, salaki, tout ma alliance, ma salaki, avant que yo botama. Tant que, dès que tu deviens enfant de Dieu, au oh, commis déjà, na famille, en zambé. Voilà maintenant place diable à Kangabatu Bele. Yoza, maman, zolandangai, to papo, Tu es né de nouveau, vraiment né de nouveau. Et avant d'être né, né de nouveau, tu as eu une vie. C'est-à-dire, tu as été marié, ou bien tu es marié, tu as des enfants voilà maintenant c'est que le diable opère non et le diable opère là le diable opère nandengeni yo au obi personne en zambé l'elo tu es sauvé maintenant tes enfants les fruits de tes entrailles bah bah progéniture na yo ceux qui bah baby simo qui obi bah bah landi nzela ya nzambété ils peuvent se retrouver n'est-ce pas na katcha bah liam na kalisus o esotake panayo bon comprends bien la la défense familiale que je veux dire si aller plus Surtout si pour la banane à Bissot. Peut-être que so que vous avez dit que vous avez qui que vous euh, avez de Dieu veut en, en sorte que vous avez tu que vous avez que que vous que que que que que que que que que je vous donne un petit exemple l'histoire de Job par exemple job qui était quelqu'un d'intègre quelqu'un de, euh, de qui, qui donc craignant Dieu réellement qu'est-ce qui s'est passé job il faisait auto Benga bas sacrifice pour la bana chaque fois pour au cas où bas pêchait sans qu'il yait pas c'est-à-dire que c'était quelqu'un au hasard qui vraiment avertit. Pendant que le Bakeno, moi je sers Dieu, oui. Mais est-ce que mes enfants, ce qu'ils font ils ont plein dans vraiment. Donc, point d'interrogation. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils faisaient des de sacrifices, et faisaient, n'est-ce pas, de prières, de supplications pour la au cas où basali s'allait. Maintenant, ce qui s'est passé, tant que Job a eu problème, il y a eu de ses enfants qui sont aussi, donc, donc oh, aussi, Bakufaki, hein, Nakatiya, Makambwana, oh, Job a coûté bah, la mais il y a bien sûr, tout est bien, mon rédempteur est vivant, il s'est levé, et puis Job a bah, zomgala qui vit normalement. C'est pour vous dire que, Banana Bissot, Bazalokola Bissoté. Bien sûr, Nzambe a ko batte la bisona bana biso, mais pour ce qui concerne le lien, et ça est très important tou e bakwe, il faut vraiment a tout prix zo la ndangaile, ndeko moisi ndeko bali, na kata fami na yo, ce qui s'est passé avant au yebyangoté. E batou mingi, o bazolo ba yo ba kangasikoyo, sokola ndi bien mona que papa no peut ka za ki mutumoko, asalaba ki si, maman no peut ka mutumoko asalaba ki si, peut que ko kono za ki chef coutumier, ça dit biloko nyo soana et sauté yo mais ce qui est pas ce que qui en ça peut aussi leur poursuivre il y a un moment dans, le monde, dans le web, introduction a vraiment la la place d'habituel. pour nous penser la parler sur la délivrance familiale déjà d'entrée de jeu l'émission déjà ce qui est ma question, toi, tout le problème, c'est que Zali, ils appellent normalité par rapport à Banayo. Ou bien ils appellent normalité par rapport à Yomoko. Des fois, tu sers Dieu, mais tu as comme l'impression que tu as une double personnalité en toi. Il y a aussi des gens qui viennent vers nous comme ça. Avec des choses, telles que, frère, ils sont dans la silicie, ils sont on dirait Niyama. Mais ils se disent qu'Azali n'est pas né de nouveau. Ok C'est-à-dire, nous connaissons ça ça que beaucoup de gens... Ah, ben ça peut-être en a en prise du diable sans s'en rendre compte. Et cela et cela est dangereux pourquoi puisque n'as souka et comme que mon temps n'a que n'est pas le salut. Il y a une chose importante, n'a introduit bine et je demande à ce que le Seigneur nous donne réellement de la sagesse pour notre méga euh, na, moi, tant que nous avons vraiment à la place habituelle nous avons tout ça, vraiment une exhortation, je veux dire, plus d'enseignement sur uh, la délivrance familiale. Maintenant, nous avons dit s'il y a des questions déjà par rapport à un terme où on a, nous même pas de verser biblique pendant S'il y a vraiment si des thèmes, mais bien des questions par rapport à un terme on a la, la délivrance familiale, peut-être qu'il y de comprendre sans, na, le sens dans le bilingue, ou bien tu as d'autres idées, ou bien tu as d'autres questions, ngo poser ba numéro na biso zawana comme d'habitude vous nous écrivez na WhatsApp ou bien soit email email Zawana ou bien numéro de téléphone bo bengi biso to zanga té kozwa bino pona to mekaloko yé la vraiment renseignement na donc on a na n'ango pona le kumu ya na yeshua que Dieu vous bénisse déjà pour cette partie bozamala mou tukutani prochainement par rapport à délivrance familiale shalom